lourd, euh, sans les atouts, sans master Ouais mais il faut un petit peu de, de, de, de facilité pour, enfin pas de facilité mais qui a un peu de challenge ça. Mais bon vu que vous, vous avez déjà fait 30, euh, 31, euh, ça va être dur au mec euh, de faire plus euh, je pense Après ouais, euh, ça va être dur ouais. durs, hein. Attends euh, Fouisim, s'il y a moyen, euh, genre euh, juste euh, 15, je sais pas, 15, 15 minutes, 15-20 minutes Je fais un petit défi avec Swado défi spartiate là, oui tu, peux, tu peux nous faire, move Vous allez faire Léviathan ou quoi Ouais moi je suis chaud de la, la faire après Tu vas venir le clown Les speedruns Eh c'est les speedruns Vas-y je vous mets, euh, mets euh, là-bas Revenez ou euh, mouvez moi quand c'est bon Vas-y c'est bon Attends juste vous allez faire quoi Comme des Ah défaut. tu verras, tu, bah, tu verras dans deux semaines Oh Ohlala là là. ok ok ok chien Bah tu seras à Swado, il va divulguer l'information Ok ok Euh, du coup je disais quoi ouais, Il faut quand même euh, qu'il y ait un minimum de compétitivité tu vois bon. Déjà dans celui qu'on va faire tous les deux là je vais mettre 20 balles à gagner Comme ça c'est un peu mieux tu vois parce que 10 balles à deux, ça fait 5 balles chacun c'est pas ouf tu vois Du coup 20 balles là ça fait 10 balles chacun c'est un peu mieux je pense Parce que là vous allez vous partager Si y'a y, en a... Si y en a personne qui bat 31 vous allez vous partager euh, 10 balles à 2 ça va être génial Alors, Au bon, moins avec Si personne bat 31 donne les codes Parce que c'est abrutier il m'a acheté la map <rire> il est... Salut casser les couilles de d'installer sur euh, Redacted et tout le monde, du coup, il que <rire> c'était T'es bien Tu t'es fait, fait ralas la map. Bon, salut à tous, du coup... Voilà bah la 5. Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau défi de Spartiate en compagnie de Swado. Euh, que comme à mon habitude, on va présenter, il va se présenter lui-même. Pour les règles du défi vous allez voir ça va être assez simple on va ouvrir euh, une porte et on va rester euh, là où on est avec euh, l'arme qu'on va utiliser et, et, puis, et puis voilà franchement il n'y aura rien à faire. Peut-être je préciserai au niveau de la zone on verra directement dans le défi comment ça se passe si on peut bouger ou pas mais moi dans mon idée je pense pas qu'on va bouger. Euh, donc on, on verra ça ensemble. Donc euh, but du défi bien sûr ça va être de nous battre euh, et euh, de faire le maximum de manches. Donc euh, les gagnants seront ceux qui auront fait euh, le plus de manches Donc s'il y a un duo qui fait euh, genre 12, 13, 14 euh, Le duo qui aura le, le, la plus grosse manche partagera le cash prize de euh, 20 balles Incroyable le cash prize même, euh, même les G4B font pas mieux Voilà donc en compagnie de Swado Bonjour Swado Bonjour Bonjour Qui êtes-vous euh, Swado Un grand joueur de verru Ah ouais c'est vrai que ça, ça on sait ouais. Mais euh, dites-nous en plus t'as quel âge Swado un âge Un âge Je ne pas mon âge Ah ouais, t'as 19, 20 ans non Non 21 oui. 22 Peut-être Ouais arrête, vas-y peut-être, t'as 22, ah ouais Ouais bah Swado, 22 ans D'accord T'es d'où Swado Du 13 Ah ouais, bah Marseille logique Soit 13 d'où il est, bah il est de, de Paris T'es où T'es dans les quartiers nord La casse Dans les quartiers du milieu Ah, c'est vrai ça, la gare. Vas-y go, c. viens, on y va Bon après du coup à toi de juger si ça va être bon de garder la M14 ou pas Je pense qu'on peut garder la M14 hein Et donc du coup bah, on va rester là ça. La M14 Ouais moi mmh. je la garde on ouais. reste là, donc euh, est-ce que euh, on a le droit de sortir d'ici Je pense pas. Non. Déjà, niveau straf jump, ça va pas être terrible. Donc, on, on reste là. Ouais. Allez. On va faire 20 bidon. 20 Ah ouais. Ah, euh. désolé, pas. Bon, pour nous, un essai. Ou si on voit que c'est vraiment de la merde, ben on arrêtera. Et on fera un autre truc, mais. J'aimerais bien le faire celui-là Et je sais que c'est chaud de paquet euh, là-dedans là. Ah, Surtout quand il va y avoir Brutos Ah ouais bah... <rire> en plus Brutus il va se prendre... Euh... En first A la prochaine hein. Ah ouais Ah faut chatter une mort instante En fait des défis comme ça ça va être des défis qui va jouer à la chatte tu vois Ceux qui vont chatter les bonus ils vont être bien Genre nous on a chater une bonne mort instante euh... En début de manche on est bien. C'est ça. Et surtout que. En vrai tu peux poquer je pense. Ouais ouais en tu peux hein. Tu peux. Tu en peux vrai, mais c'est. Peux... Si y'en a un qui meurt, je pense que c'est fin de parti. <rire> si le blanc il meurt, fin de partie. Ah ouais. Non en vrai t'as les trépas Et après, tu hein. Tu peux là, récupérer là, ouais. hein, faut défoncer en ah fait. Ah ouais Ah ouais ouais c'est vrai, c'est vrai. Trépas, euh, y y'a moyen. Faut va falloir.. Euh, s... Ah le bâtard il est où là Ah ouais il est là-bas t'as raison. Ah faut le doser. Je suis mort. Non. Si ah, je suis mort aussi. Ah je les décasque par contre. pas attends. D'accord gros, ah vas-y. Tiens, maintiens-toi avec la.. toi avec... T'es sûr pas. Tu veux pas je les squeeze vieux Ah je vais te les squeeze. Vas-y squeeze, squeeze. Essaye de choper, te choper te Brutus, te Brutus. Ah oh non. non Quand oh tu squeeze. Euh... Vas-y, je vais squeeze devant. Je vais te laisser passer que brut aux yeux. Tu l'as squeeze Non si et en plus je peux pas acheter de balles vu que t'es... Ah seulement. Oh et ouais, que... la, la merde. <rire> On va faire 6 comme ça. Ah ouais, ah bah gros défi, hein. <rire> <rire> non, c'est pas acceptable. Quoi C'est pas acceptable, gros, 7, ça va. <rire> y a moyen, y a moyen de faire... Euh... Bah ouais, plus, Attends, mais... On en a combien, le deuxième je sais pas... Ouais, le problème, en fait, c'est Brutus. Bah oui. Le deuxième brutus, il est en passage, impossible. Ou sinon, avec les trépas, il y a peut-être, ouais, je sais pas. Ah, j'ai une autre idée. Je crois pas que je l'ai fait... Euh... Ah, c'est bon, j'ai une autre idée. Je crois pas qu'il l'ait déjà fait, on verra. Je regarderai, mais je crois pas qu'il l'ait déjà fait. On va faire autrement. Il est trop chaud, celui-là. Vrai, ça va. En plus, tu peux T'as pas beaucoup de place. Euh... Bah, en fait, j'aurais pas dû squeeze trop, tu vois. Ah bah ouais, fallait les tuer. Ouais, fallait les tuer sortir un bonus ou quoi. Mais attends, mais 7 gros, tu veux retester le même Et je pense qu'il y a moyen. Déjà avec le squeeze. Avec le trépas, quand tu squeeze, ils spawnaient où les Euh. Quand tu squeeze, ils vont en first round. Du coup tu peux bloquer l'escalier, on euh, ne contrerait pas Ah y'a moyen ouais On peut retester hein De toute façon si on fait plus de 10 on est bien <rire> On reteste un coup hein. Vas-y Mais déjà à la mort instante on l'a pas chaté là putain Mais là on la sort à la 6 comme des putains de Le Premier bonus qu'on sort c'est une putain de mistal. Bah du coup j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas coupé l'enregistrement ça fera un petit serpillage Soit d'eau trop fort soit, do, soit, do, soit do, Ah bah soit.. Tu vas so... pas laissé la co aussi Ah mais tu voulais la co fallait, fallait la prendre Crary, la co eh vas-y Laco la Ouais la <rire> d'accord Genre ça va changer quelque chose là Oui bah oui Ça change tout et moi je suis trop fort mec, je fais des straffes ouais, je pars trop loin. Faut pas mmh. Bon Ouais, du coup tu dis, tu fais quoi dans la vie, A part rien, branler sur virut, et jamais ouvrir de porte. C'est toi? Ouais. Tu bosses dans quoi euh, la... en vrai? Dans Viruct. <rire> dans un asile? Ah. En <rire> <On a rire> <chopé. rire> Non, mais t'es dans le bâtiment, toi, non? T'es maçon. Non. Toi je suis sûr t'es charpentier. Non. Boulanger. Potier. Ah. Non. Euh... Aide-soignante. Oui bah... <rire> voilà. Logique Aide-soignante. Viens on nous voit la carte, non mmh, Vas-y hein, si tu veux. On peut en rester pour passer les petites manches vite quoi. J'ai besoin d'une arme Je pense à strat, que la meilleure meilleur strat, c'est que... T'en as un, ah, il tourne un, direct Non, il faut que tu tournes, bah. Ah, c'est ça. Et je pense, Brutus, avec le B23, tu, tu le dépopes hein, si c'est pas un bon choix. Ouais, ouais, bah moi je lui ai sauté, la... je lui ai sauté le casque, donc il y a moyen, hein. je crois que j'ai mis moins d'un chargeur pour lui sauter le casque. Le premier, en tout cas... Bah vas-y, regarde Psst Faut sortir le cycle, maintenant. <rire> oh, c'est bien, ça Oh Eh ah, putain mais trop bien, Mon plus que la bombe là Non mais sinon ouais, es, sinon tu fais quoi T'es vétérinaire C'est ça Tu bosses dans une agence touristique, t'es guide touristique toi Guide de prison Vétérinaire Vétérinaire Arrête Dans un nazi! Dans quoi Dans un nazi! Vétérinaire dans un nazi! Et, euh... Et du coup, comment tu l'as vécu euh, le Covid-19 T'as été atteint du Covid-19, non Ouais bah... J'étais dans le Grand Est, je me suis fait déporter... Vers euh... la Roche-sur-Yon, là-bas, je vois où. <rire> ouais, je sais où <rire> C'est là où il y a... Euh... C'est... Euh... Comment ça s'appelle C'est la prison, là-bas, non Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Alcatraz, là a... ouais. Il y en a un, il est détenu, ça fait... Deux ans, il est détenu. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas d'eau chaude des fois et tout, pas de, cou pas de, ouais, c'était dur. De micro ah. Pas de micro-ondes, pas d'eau chaude, c'était, ouais. Pour prendre sa douche, il fallait faire chauffer, il fallait faire chauffer des casseroles à... à feu doux. On a le droit de prendre la bombe ou pas Ouais, tu on n'a pas. Le but c'est de respecter après, on s'en fout hein. Il y a une autre bombe en main Ohlala Waouh wow. En fait si euh... t'as l'utilité hein, d'aller là haut là Waouh, tu, tu viens là, tu fais un demi-tour, tu reviens, tu pâques et tout Oh bah Trop, trop fort C'est ça <rire> Tu fais un gros drop Comme ton bon hein. mm. En vrai ça aurait, pu, ça aurait pu être cool avec les tâches du dessus en plus tu vois Mais j'ai peur qu'il y en ait un qui tombe de l'autre côté là là, tu vois Là là bas là Si en a un qui tombe ça foutrait le bordel C'est trop facile avec les Oh Putain va-t-on Il y a, y a pas de brutos là qui est censé venir Il va venir à la 7 ce bâtard Ah ouais non c'est la 7 eh oui C'est ça qui se fait Ok tu l'as à la 5 t'es non, même pas Vas-y, faut les dérouiller Vas-y, c'est pas fini encore T'as pas l'M14 Ah ouais Ça sert à rien, 14 je sais pas T'as fourré, peut-être pour jouer les l'existe Et ah, C'est quoi ta plus grande chemin sur Kino En vrai <rire> je sais pas, Tu sais 80... ouvrir la porte même T'as déjà été au théâtre 88 euh, je pas. Ah ouais Digi, EIT Digi Putain mais attends, la moins sens c'est déjà parti, euh, je suis vert. Ah vas-y je te laisse déficher. Derrière y a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y a rien. Oh oui! Bien joué! Ça c'est un shoot, un vrai shoot! Ah là, ça y est là, nos 20, nos GG! Bah bah <rire> Le prochain il va spawn à la. Arrête! Ah ouais! De toute façon on est mort mais! 11 Ah c'est bon, euh, défi validé, on a battu pour vieux Brutos, c'est bon! <rire> Les autistes des merdes derrière à 9 fois de 20 balles à ceux qui battront euh, ce qu'on va faire là Et c'est soit Swado qui paye, c'est soit Swado qui régale Pas tous les coups <rire> Je vais gagner le défi comme ça je paye 20 là Ah ouais, ah c'est bien ça Tu vas le rejouer sale bâtard, t'as pas le droit, ça c'est interdit <rire> Je le le rejouer quand t'as à Rires sans micro, tu sais, tu peux pas galter. Je dis, je joue au clavier souris, je crois. Hein. Euh, zombie, ouais. Toi, tu joues manette, non Ouais, bah ouais. Et pourquoi t'as jamais migré clavier souris C'est un jouable. Ah ouais Derrière toi ah, non, c'est Il y a je euh... sais pas comment il fait. Il y en a plein qui jouent comme ça, ils arrivent bien. Hein. Trop de ah, c est, c est ouais mais après c'est des joueurs de zombies euh... en first room, je parle, il y a que les codes qui joue clavier souris. Ah ouais Kino aussi ouais. Il joue clavier souris, bah après euh, il a pas... Ah, mais il joue pas en first room. Si. Ouais il fait pas euh, de Alors. Voilà. Ouais parce que ça fait pas longtemps qu'il travaille clavier souris mais après je pense qu'il y en a plein qui joueraient... Et... Bah Blund, il joue clavier souris aussi il joue bien hein je, je crois qu'il joue pas beaucoup en first row mais.. C'est trop dur Bah franchement une fois que tu maîtrises clavier souris je crois que t'es plus chaud euh, Clavier souris que, que Manette hein Ouais c'est sûr ça me pourrait maîtriser il faut être un génie Ouais c'est vrai Genre les Slayers et compagnie là, les phoenix tout ça ils sont chauds hein Clavier souris ah, Slayer, du coup c'est vraiment un génie Ouais ah, le patch aussi, c'est un génie. Il joue sur Ah bah oui. Et... Il joue avec les Joy-Con. C'est quoi ça Les, les Joy-Con. Je... je sais pas, je voulais faire une blague. Je croyais que tu connaissais. C'est les bails de la Switch là, non Je sais pas, moi. C'est une espèce de joystick là, tu sais, comme <rire> sur la Wii là. Tu vois, ah, c'est mais... quoi le bail de la Wii le là Nunchuk. Ouais, le Nunchuk, ouais. <rire> ah on a fait 10 Ah t'avais 10, si on faisait 10 c'était bien, t'as vu c'est bien. Et là attends, là c'est Brutus la deuxième là Non, prochaine. Prochaine Soit 11, 12 ou 13 je crois. En fait une fois que tu fais le non, premier en fait c'est le deuxième F4 qui F4 va te terminer F4. quoi. F4. T'as dit quoi? Et s'il arrive là, on balance nos grenades devant, ça va lui faire quelque chose ou pas? Derrière toi, derrière toi. Vite fait, mais. Ah il ouais, faut tourner là, il je connais. pas venir, tu vas pas mourir. Vivre. Ah, là, je suis mort. Il y direct, ah merde. Ouais, tu pas couiller, Ah, mais ils arrivent en continu quoi. Non enfin, c'est vrai il... Y'en a un derrière moi. Ah, mais je peux bloquer la <rire> scalière, Je passe pas ah ouais mais ça arrive d'en haut et tout mais... Ah ouais ok quand on les squeeze ils vont euh... Ils vont tuer euh, là haut là euh, près de la cerise électrique peut-être Ah ouais. Mais ouais Ils vont descendre du... du truc tu vas voir Là y en a pas Ils descendent les bâtards Oui, putain, on a paquet et tout. Waouh. Wow. Est... Ah, on est fort. En fait, quand tu joues avec Swado, c'est trop fort. Ils <rire> euh... Tu les as vu ou quoi Non, mais en fait, quand on les squeeze, ils arrivent là-bas là, là. tu sais, ils vont là-bas au fond là. Et Allez, du coup, ils redescendent. <rire> Pour ça, dommage, il pas bon de temps. Ah il va peut-être arriver non Non, la prochaine Ah ouais voilà. Ah il va nous laver <rire> Après si on le passe, euh, ouais, bien joué hein. On aura fait un beau défi pour le coup, nous tu sais Mais pour ceux qui veulent battre, euh, ça va être dur Déjà de passer le premier Après c'est rapide en soi Là on est à 20 minutes, on a fait une partie 7 minutes avant 13 minutes de jeu, pas voir Tu t'as vu comment je pack bien Ah vous t'es impressionné Je pense à une technique si on meurt et qu'il y a Brutus. Mmh. Ah, mais tu me dis s'ils viennent d'en haut en fait. Euh... Ouais, c'est mort, ouais, c'est chaud. Ouais. En fait, faudrait paquer ceux qui viennent d'en haut d'abord. Euh, ou chez... Ouais, faudrait les défoncer. Pendant que. Un, ils bloquent l'escalier. Genre, et... rentrais pas, tu bloques l'escalier pendant que. Toi, tu les défonces, tu vois, c'est moi qui me en first. Ça se plus là ou quoi Si, si, ça va ça rien. Non eh bah, Il m'en a mis une Ah bah toi t'es cuit. Je reconnais. T'es fait doser Non. Ah oh, ouais, génie. Je squeeze ou pas Non Non. Non, ça a l'air bien. Squeeze. Hello, t'es lui là La le la le Sûr Ouais, voilà. non. Ça serait sera con que tu te fasses doser now. Ah ouais, bah attends Ah c'est un génie Squeeze, squeeze, squeeze Ah, ah ouais, sale Squeeze tout Sûr Je peux tout reprendre hein ah bah vas-y essaye de reprendre Tout reprendre. Il brutus, il te met des torts. Oh le bâtard Oh, oh Tu pourras pas me réa mais. Attends j'ai essayé de me foutre dans. Tu pourras pas me réa vieux, je vais me foutre dans un coin où je vais pas te gêner S'il y en a un qui habite. Oh, viens là, viens là, je vais te réa. Non tu peux pas, vieux, tu peux pas. Franchement. Si, si, hein... Je peux, je peux, je peux. Sûr Y'en a un qui, est, qui vient de. Ouais. Non, non, tu peux pas. Oui. Je sais pas, essaye de le doser. Tu veux que je t'aide à doser quelqu'un là Franchement, y'a moins que tu chattes un truc dans la. Tu peux pas, tu, tu peux pas, vieux. Je suis mort, je suis mort. Ah, c'est. Ça... Putain <rire> Tu pouvais pas, vieux. Là, il aurait fallu que tu tues tout le monde. Tu sortais une petite trait. Au pire, t'aurais essayé de doser brutaux tu vois. Là, rien ouais, mec, ouais. c'est trop serré. Je sais même pas comment t'as fait un cutback au bout du couloir. Ah, mais je pense que ça peut passer en faisant enluier à 3-6 Ouais, ouais peut-être mais ouais, Bruto soccupe et tout ça se trouve déjà même quand tu m'aurais rétabli ça aurait été vachement dur à Il à... y a moyen de Franchement Vu que j'ai tout vu j'ai tout packé, Il y a moyen de Ouais il y a moyen Mais bon tout du chose. coup bah voilà moi je préfère laisser ça à ceux qui vont le te tenter derrière nous tu vois. On a fait combien ouais, 12 bah... Ouais Écoute, bien joué, bien joué. Bon, bah merci à toi d'avoir participé. Donc du coup, bah voilà, hein, vous connaissez tous la chanson. Euh, euh, 12 abats, ceux qui font le plus, ils se partagent 10 balles chacun. Et puis voilà, tout le monde est content. Bon, bah du coup, c'est la fin de la vidéo. Je remercie d'autres je vous remercie à tous, à vous. Et puis, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.